Eh bien, nous allons conclure avec deux, euh, deux très brefs exposés, l'un sur les cibles singulières hein, que l'on peut observer en, en radar. Hein. C'est quelque chose que l'on ne voit pas tellement en optique, on n'a pas cette notion de cible singulière, c'est-à-dire un objet qui serait très petit dans notre champ de vision et qui brillerait énormément, alors qu'en radar on le voit assez fréquemment. Et deuxièmement, quelques transparents pour comparer donc, ce que peut être l'imagerie optique et l'imagerie radar, pour avoir en tête que les différences sont importantes et savoir où elles naissent. Alors, pour ce qui est des cibles singulières, nous allons regarder quelques transparents. Pour ce qui est de la comparaison optique radar, nous allons également regarder quelques transparents. Pour les cibles singulières, donc, nous avons la première cible singulière, c'est le trièdre, hein, que l'on observe donc régulièrement dans ses contributions lorsqu'on cherche à repérer un point à la surface du globe. On va avoir un point très brillant dans une image qui correspondra au trièdre. Alors, pourquoi ce point est-il très brillant On l'a expliqué euh, tout à l'heure hein, dans le cadre du dièdre, c'est-à-dire... Du, on l'a expliqué tout à l'heure dans le cas d'un tronc avec une réflexion d'onde de ce type hein. c'est la même chose avec le triède si on prend un triède très rectangle métallique hein, et si l'on prend un rayon qui arrive de n'importe où ce rayon va se réfléchir et repartir parallèlement au précédent hein. c'est une propriété du triède on le voit quand on analyse la réflexion et tout, ces, tout ce faisceau incident et ce faisceau partant semblera provenir du point qui est au sommet du trièdre. Donc c'est le point haut et au point haut on va avoir une puissance très importante hein, élevée. Alors je l'ai dit tout à l'heure également parce que en fait tous les rayons quels qu'ils soient ici se réfléchissant donneront la même différence optique à la sortie. Hein. Donc tout contribution je mets tout rayon en phase. Puisque tous les rayons sont en phase, hein, si on a un effet sur l'amplitude d'un facteur n, on a un effet sur l'intensité d'un facteur n2. Hein? Voilà. Hein? voilà. C'est important. Donc ce système-là est utile à la fois pour repérer des points, hein, repérer des points dans un paysage que l'on connaît, ou évidemment en interférométrie pour faire des suivis de déplacement si l'on veut étudier donc certaines cibles particulières alors en soi on n'est pas utilisateur hein, des cibles de ce genre on est peu à les utiliser mais par contre ce qu'il faut voir c'est que ça vient de temps en temps hein, sur une image telle que celle-ci hein, où on voit les pyramides en Egypte ben, on voit qu'il y a une antenne manifestement à proximité qui brille de tous ces feux hein. c'est une Singularité dans l'image, et on ne doit pas trop se poser de questions là-dessus, il y a des objets de ce type. Maintenant, si on faisait une image de la ville là, où nous trouvons là, à Iéna, très probablement, dans certains coins de l'image, il y aurait des cibles de ce type, hein, qui auraient une réponse extrêmement virulente, et que l'on n'arriverait pas tellement à cerner. Hein. Qu'est-ce qui peut jouer ce rôle Est-ce que c'est une construction Est-ce que c'est un assemblage métallique hein, Beaucoup de points de ce type. Autre singularité, plus naturelle on va dire, ici vous avez des filets de pêche hein, qui apparaissent à l'écran, ils sont vus par un système radar hein, dont le pixel est à 3 mètres, et quand on regarde sur le terrain on s'aperçoit qu'il s'agit simplement de bouchons hein, qui sont en train de flotter à la surface. C'est-à-dire que là euh, même, je veux dire que euh, il n'est pas facile hein, de cerner les raisons pour lesquelles un bloc euh, bouchon qui flotte va avoir des réponses aussi virulentes dans une image. Hein. Il faut comprendre que par moment, hein, par moment la détection des, des images, la détection des objets dans les images défie un peu l'interprétation euh, immédiate. Donc on peut être surpris. Alors là, on comprend à quoi on a affaire, puisqu'il s'agit de filets et de bouchons, mais il y a des cas où on a des résultats un peu violents comme ça, et on ne sait pas les attribuer. Dernière illustration sur cette singularité, vous avez ici une ville, c'est Paris, vous avez la tour Eiffel. Alors la tour Eiffel qui apparaît ici en blanc est couchée vers le radar, la géométrie est celle d'un objet qui est vers le radar et sa rétrodiffusion est extrêmement violente parce que la conductivité du métal est importante et quand on regarde les équations qu'on a évoquées tout à l'heure dans la discussion sur les diélectriques, hein, quand on remplace ces paramètres diélectriques par la conductivité, on obtient donc une rétrodiffusion de 100%, donc une réponse vive. Les autres cibles qui sont vues dans la ville peuvent apparaître comme autant de cibles singulières, c'est-à-dire qu'il y a énormément de réponses à l'intérieur de la ville, ici, qui sont des réponses, quelque part, difficiles à interpréter. Beaucoup de points brillants, beaucoup de points plus sombres. Alors on a le speckle, évidemment. Le chatoiement dont on a parlé tout à l'heure, mais le chatoiement, on l'a un peu effacé dans cette image parce qu'on l'a comprimé. Hein? Voilà. Donc, les cibles singulières ne sont pas à oublier quand on observe les images. Il peut y en avoir et il n'est pas toujours facile de savoir quelles sont ces cibles qui réagissent. Hein? Donc, le cas plus simple, enfin, les cas plus simples que l'on a étudiés précédemment, c'était le cas de milieu homogène pour lequel on peut plus facilement donner une interprétation du sigma 0 hein, considéré comme une valeur moyenne sur une zone homogène voilà et cette euh, cette interprétation est plus simple à faire en fonction des paramètres euh, incidence, humidité, rugosité hein, c'est plus compliqué on a du moins de facilité pour travailler on va conclure en regardant quelques différences entre image optique et image radar. Alors Première différence sur ce transparent tout simple, c'est que l'image optique travaille dans les longueurs d'onde micrométriques, elle réfléchit la lumière du soleil, donc c'est un mode passif. Elle récupère également des rayonnements dans le proche infrarouge, donc elle étend hein, le visible à l'invisible proche infrarouge. C'est une bonne chose parce que ce proche infrarouge est très sensible à la végétation. Du côté du radar, avec des longueurs d'onde centimétriques, la réponse correspond à la rétrodiffusion hein, que l'on a étudiée aujourd'hui en détail. Du côté de l'optique, c'est la réflectance qui serait en cause. Alors, pour expliciter certaines différences entre système optique et système radar, observons ce que l'on voit ici sur une route, c'est-à-dire un instrument susceptible de repérer des véhicules qui vont trop vite et de les identifier de manière à amener une contravention. Alors, quels instruments il y a là-dedans Souvent, quand je demande, on me dit bah, « c'est un radar ». Dans notre cas, on me dit « c'est un flash ». Alors, il y a les deux. Le radar sert à envoyer une onde centimétrique qui percute la voiture, qui revient vers le, la, le capteur avec une modification de fréquence liées à la vitesse du véhicule. Il s'agit de l'effet Doppler. On a brièvement évoqué l'effet Doppler tout à l'heure, hein, pour expliquer le fait que le système radar, le traitement de synthèse, permettait d'affiner les résolutions, hein, justement en jouant sur la bande de fréquence Doppler. C'est une des propriétés propres au radar de gérer ces problèmes de fréquence à tout moment. Et l'autre instrument, c'est évidemment le flash qui se déclenche, qui permet de capter la plaque d'immatriculation et donc d'identifier le, pro le propriétaire du véhicule. C'est un instrument qui est donc couple des propriétés micro-ondes et des propriétés optiques. On a là un, un complément, une action complémentaire des deux hein, qui est assez exceptionnelle, mais c'est ce qu'on retrouve souvent dans les applications en télétection, puisque le radar nous amène des propriétés, l'optique nous en amène d'autres. Deuxième exemple, nous sommes ici au Sénégal et le fleuve Sénégal débouche dans l'océan. Alors Ici, une tranchée a été creusée il y a quelques années pour éviter les inondations récurrentes du fleuve Sénégal et on voit simplement le panache sédimentaire du fleuve dans l'océan. Si l'on regarde une image ancienne, il n'y avait pas cet orifice, donc l'eau allait se jeter beaucoup plus au sud. Qu'est-ce que l'on voit sur l'image radar Si l'on regarde l'image radar dans le zoom là, on voit en fait la houle pénétrer à l'intérieur de la brèche. Alors, comment peut-on interpréter ça D'un côté, le fleuve sort, de l'autre côté, la houle rentre. Est-ce que c'est des informations qui sont contradictoires ou au contraire complémentaires Alors, évidemment, c'est complémentaire. Le fait que le fleuve aille vers la gauche, vers l'ouest, n'interdit pas la houle. La houle, c'est une onde qui se propagent mais qui n'amènent pas nécessairement un déplacement global de matière. Donc ce sont des informations qui sont perçues en optique par la réflectance, en radar par la rugosité, hein, qui donnent des informations qui ne sont pas du tout de même nature et donc qui interviennent ici de manière complémentaire. Hein. C'est intéressant de voir que d'une manière générale, entre l'optique, la réflectance et entre le radar, rugosité, humidité, capture de végétation, on aura des résultats qui seront additionnels et non euh, destructifs, on va dire, heureusement. Hein. Tout à l'heure, on a vu cette illustration -là sur la zone de Nouakchott, avec un, un sol sableux sec et un amas coquillé, ensuite une croûte lisse avec de, la végétation, avec de la, un milieu humide à l'intérieur. On peut regarder d'autres milieux, hein, des milieux caillouteux, des milieux euh, gros galets, une plage avec du sable fin, du sable humide, du goémon, de la houle, voilà, de la végétation, toutes les natures de végétation, entre le riz ici, une, euh, un marais inondé, un lit majeur de fleuve, de, voilà, toutes ces natures de végétation, euh, ici des natures de sol. Hein. C'était pour répéter un peu la conclusion qu'on a donnée au début, hein, qui est que tous ces milieux hein, seraient assez facile à percevoir par le toucher, hein. c'est-à-dire que, en fait, ces milieux sont dans les illustrations parce qu'ils ont à un moment donné, ils sont intervenus pour expliquer l'intérêt des images radar et quand on les reprend globalement, on se rend compte qu'effectivement, hein, ce sont des milieux où le toucher jouerait un rôle et permettrait aisément de caractériser le milieu. Hein. Voilà, végétation, sol sec, sol rugueux, Ensuite, une plage avec des sables fins, rugueux, des cailloux, des galets. Tout ceci serait perceptible, à hein, ce milieu à Nouakchott, là, tout ceci serait, d'ailleurs on voit la main hein, qui manipule le milieu, tout, seri, tout ceci serait clairement perceptible et caractérisable avec les mains, sans qu'il soit besoin d'avoir la vue en plus. Hein. Et c'est une conclusion qu'on peut donner... On a, avec les échelles centimétriques du radar, donc un sens complémentaire à celui de l'optique, hein, de la même manière que le toucher est un sens complémentaire à la vue pour nous, hein, pour l'homme. Voilà. Donc c'est une conclusion en soi. Merci.